On se retrouve pour une nouvelle vidéo de concours virtuel, ça y est, c'est la saison Et comme vous avez pu le voir dans le titre, cette année, avec Fanfan, on a retenté le tournoi il Partage C'est juste un des plus grand tournoi euh, virtuel euh, équestre de la francophonie et on y avait déjà participé une première fois en 2020 je vous remets là, juste en haut dans le petit i la vidéo de notre premier passage vidéo dans laquelle euh, je vous disais avoir adoré cette expérience même si on a eu quand même euh, quelques galères euh, lors de notre participation au tournoi euh, comme vous le verrez si vous allez la revoir alors cette année j'étais bien décidé à prendre notre revanche avec euh, comme objectif cette fois-ci de pouvoir poster euh, toutes nos vidéos, donc euh, une par mois de février à juin. C'était vraiment notre seul objectif de pouvoir poster une vidéo chaque mois. On n'avait pas euh, d'objectif euh, quelconque de classement, de podium ou même de points, étant donné que l'équifil, c'est pas forcément euh, la discipline dans laquelle on excelle le plus avec Fanfan. Donc voilà, on y allait vraiment sans pression euh, au niveau euh, des résultats, des performances, mais vraiment juste l'objectif de pouvoir se fixer une vidéo par mois, de se forcer finalement à travailler régulièrement pour pouvoir euh, faire ça. Je n'étais inscrite donc qu'avec Fanfan cette fois-ci et euh, comme la dernière fois, nous étions en Club 2. Alors sans plus attendre, euh, je vous invite à venir avec nous sur ce petit retour en arrière dans le temps en février lors de notre tout premier passage, de notre tout premier exercice et de notre toute première vidéo. On commence donc avec le Nicole. Comme c'est un exercice qu'on connaissait déjà avec Fanfan, on se lance sur un contrat à 15 points, avec l'allée en l'école et le retour en liberté. Il bouge un peu lorsque je lui tourne autour, mais il reste dans la zone, donc c'est bon Puis, de retour dans la zone de départ, on remet le licol avec un genou au sol, ce que Fanfan fait parfaitement. On remerciera néanmoins le hooky qui nous fait gagner du temps. On obtient donc nos 15 points avec 2 points de bonus sans ski, ce qui nous fait un total de 17 points. Là, on préfère jouer la sécurité avec un contrat à 10 points en licol et avec seulement un quart de tour. On passe donc deux plots, et on obtient là aussi le bonus sans stick, mais aussi le bonus politesse, ce qui nous fait donc 14 points pour cet exercice. Cet exercice là aussi, il fait partie de ce qu'on aime bien. On a eu la chance d'avoir une carrière en herbe qui nous a été prêtée pour avoir suffisamment d'espace, mais comme c'était la première fois qu'on s'y rendait, qu'il y avait des chevaux à côté, on est resté là aussi sur un contrat à 10 points en l'icole. Fanfan était motivé, j'adore le voir comme ça. Par contre, c'était un peu trop motivé pour les juges, qui ne nous ont pas attribué de bonus politesse à cause de ça. On valide quand même nos 10 points, avec toujours le bonus sans stick, mais également le bonus envoyé, car Fanfan passe derrière les plots sans moi. Nous obtenons donc un total de 16 points. C'est là que les choses se corsent. Le travail à distance, ce n'est vraiment pas notre truc. Alors on a proposé un essuie-glace à notre manière, et puis tant pis pour les points. Niveau motivation, on a vu mieux, Fanfan fait même tomber la barre au retour. Mais on a quand même filmé quelque chose. On obtient donc 5 points de participation Si l'essuie-glace était déjà compliqué pour nous, vous imaginez bien que le 8, c'est encore moins de notre niveau. Alors là aussi, je sors complètement de ma zone pour aider Fanfan, qui me fait d'ailleurs un super reculé. Et même s'il manque la distance, je trouve son 8 très joli. Une fin d'exercice brouillon, car je ne savais plus trop ce qu'il fallait faire. Mais de toute façon, vous vous en doutez, on a, quoi qu'il arrive, 5 points de participation. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre tournoi équipe Il Partage 2022. Mais pas tout à fait cette année. En plus d'avoir à faire un exercice chaque mois de février à juin, on avait en plus ce qu'ils appellent le fil rouge, c'est-à-dire une petite série d'exercices qu'il fallait également faire en vidéo, mais on avait vraiment de février à juin pour le faire, on n'avait pas de contraintes de temps, en tout cas beaucoup moins que pour les vrais exercices d'équifil. Nous en club 2 c'était des exercices de conduite, ce qui n'est pas forcément notre truc avec Fanfan. Autant c'est un exercice que je bosse beaucoup avec Egon, autant, Fanfan, c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc, euh, au départ, je n'étais pas forcément partie pour euh, faire ce fil rouge, qui est complètement euh, optionnel. C'est vraiment un moyen d'avoir des points bonus, en fait. Mais finalement, au vu euh, de nos résultats sur les exercices des derniers mois, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de négocier. Et en juin, on a un peu tenté le tout pour le tout. On a tenté euh, de faire ce fil rouge en se disant que, de toute façon, on n'avait rien à perdre. Et du coup... Voilà ce que ça a donné Le but est donc de faire quelques pas à chaque zone, en commençant et en finissant par un arrêt. On commence avec la zone 1, devant Fanfan, qui ne doit surtout pas me dépasser. Puis la zone 2, au niveau de l'encolure. La zone 3, je suis derrière l'épaule. La zone 4, au niveau de la croupe, j'ai du mal à rester à ma place avec un si petit âne et si peu de marge d'erreur. Et la zone 5, derrière Fanfan, comme en graine Et grâce à ce bonus fil rouge, nous obtenons donc un total de points de 62. Ce qui, comme vous pouvez le voir, est nettement supérieur à ce qu'on avait fait en 2020. Donc, euh... yay nous je suis super fière de nous, je suis super contente qu'on ait réussi à poster euh, tous les mois et qu'on ait réussi à faire un meilleur score que la dernière fois. C'est vraiment une belle revanche pour nous. Maintenant, pour parler un peu classement, on est 179 e du classement execo. Euh, mais il faut noter qu'on est quand même euh, caché par notre âne. Sur ce que j'ai noté, on est quand même 179 e sur 461. Donc c'est pas si mal franchement, moi je suis plutôt fière de nous. Par rapport à nous et à notre tout petit niveau et à notre gros manque d'entraînement sur les exercices, franchement je suis quand même très très contente et très fière de nous. Maintenant voilà, euh, maintenant qu'on a eu euh, notre revanche sur le tournoi qui fit le partage, euh, je ne pense pas euh, que nous participerons à nouveau parce que comme je vous le disais en début de vidéo, c'est vraiment pas la discipline qui nous correspond, enfin, enfin euh, ça l'intéresse et ça l'amuse, mais à toute petite dose, donc au final, là, la performance qu'on a fait, c'est vraiment euh, tout ce que j'attends et tout ce que j'espère de nous. Euh, je ne pense pas euh, qu'on continuera euh, le tournoi Equifile partage, même si ça reste vraiment un super entraînement, ça reste un super challenge si euh, vous êtes intéressé un petit peu par le travail à pied, par l'équifil, tout ça. Enfin voilà, euh, c'est vraiment chouette et je vous invite à le faire si vous n'avez encore jamais participé. C'est vraiment une super expérience. Peut-être qu'un jour, euh, on participera avec Egon, qui sait euh, pour le coup je pense que c'est euh, un profil qui serait beaucoup plus euh, compatible avec le travail fil Mais du coup voilà, euh, si on participe à nouveau un jour euh, au tournoi fil partage, il y a des chances que ce soit avec Egon. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, euh, que vous avez apprécié euh, passer ces 5 mois euh, de tournoi avec nous. Euh, sur ce, moi je vous fais euh, tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo Mouah